Salut guys, mon nom JP, bienvenue à FreeRide Québec. Aujourd'hui, une nouvelle de Clinique Mécanique. Aujourd'hui, on parle du Push 11-6. Donc, qu'est-ce que c'est ce choc-là? Le 11-6, c'est un choc arrière qui est fait par une compagnie qui s'appelle Push Industries. Ils sont basés au Colorado. Cette compagnie-là, en gros, vont vous faire un choc qui va être 100% custom pour votre bike, pour votre poids, pour votre style de riding. Et la grosse caractéristique, c'est qu'il va avoir non pas un, mais bien deux dampers totalement indépendants. Donc, on peut se faire faire à peu près n'importe quel type d'ajustement. Euh, souvent, on va avoir un mode DH, comme moi ici. Mon premier ajustement, c'est mon mode DH. Je viens tourner ça ici et je me ramasse avec un mode Jump. Donc, ça va être un feeling qui va être 100% différent de qu ce que le premier va m'offrir. Évidemment, vous pouvez faire faire n'importe quel ajustement, que ce soit un mode monté, un mode Trail, un mode Cross Country, un mode Enduro. Donc qu'est-ce que Push va faire Ils vont vous demander c'est quoi la marque, le modèle de votre vélo. Ils vont vous demander votre poids. Ils vont vous demander votre style de riding. Est-ce que vous faites des drops Est-ce que vous restez plus au sol Et ils vont vous demander un petit peu qu'est-ce que vous attendez de ce choc-là Quel genre de mode vous voulez Et ils vont vous faire un choc 100% custom, out of the box. Donc on reçoit le choc, on le met sur le vélo et tout est prêt. Le rebound est déjà ajusté. Les, euh, les compressions sont déjà ajustées. Le l'autre des les ajustés on a juste à installer le choc tout est prêt à rouler donc le 116 va se faire en tronion en mount standard il va vous offrir un 24 clics de low speed compression 28 clics de high speed compression donc chacun des deux modes va avoir son low speed et son high speed qui sont totalement indépendants et on va avoir 16 clics de rebond qui va euh, s'adapter pour les, les deux chocs ensuite on va avoir un contrôle hydraulique du bottom out donc si des fois on a des plus gros impacts le contrôle du bottom out va empêcher qu'on a le cogné au fond du cadre donc très très très intéressant qu'est ce que j'ai ici moi c'est la version R du choc donc c'est la version de l'an passé. Push Industries sont arrivés avec une toute nouvelle version du Level 6, totalement revue, totalement repensée. Ils ont changé énormément de détails à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui parce que la liste est très, très, très longue. Je vous invite à aller voir sur leur site Internet pour voir un petit peu c'est quoi euh, les avancées technologiques versus le modèle d'avant. Mais sachez que si, exemple comme moi, vous possédez la version R du choc, on peut envoyer notre choc à Push Industries et ils peuvent upgrader certaines parties du choc pour en faire la toute Nouvelle version S qui va être euh, 100% comme la toute nouvelle. Donc sur le terrain, qu'est-ce que ça dit ce choc là C'est pas compliqué, euh, c'est un choc qui va être euh, très très euh, sensible en début de course. Donc lorsqu'on appuie sur notre banc sur le vélo, peut-être le premier 10, 15, 20% va être très très très mou et ensuite c'est là que le choc euh, va s'activer et va vous donner euh, le support que vous avez besoin. donc ça va vous donner énormément de traction. C'est difficile de faire partir le derrière du vélo, tellement on de traction. Donc, c'est un choc qui va être extrêmement progressif. Le fait de pouvoir ajuster ces deux dampers séparément, c'est une euh, caractéristique vraiment le fun. C'est certain que c'est un choc qui est assez dispendieux, pas loin de 2000 à peu près en magasin. Euh, vous pouvez l'acheter sur leur site internet. Faites attention, il va avoir des frais de douane de peut-être 195 à prendre en considération. Si vous l'achetez en magasin, je vous invite à aller voir votre distributeur push le plus près. Placement de produit, mes collègues de Bicycle Record, Division Boreal sont maintenant distributeurs push. Ils peuvent vous aider là-dessus et vous allez sauver les frais de douane. Et bien, la dernière affaire qui vous reste à faire, ça va être d'aller l'essayer dans les trails. De mon côté, c'est mon deuxième. Je l'installe sur le bike cet après-midi. Très hâte d'essayer la nouvelle mouture. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Air Québec.